Et je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter, les partager pour pouvoir, bah, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se surpasser C'est une question que l'on m'a posée il y a quelques temps, donc je vais pouvoir y répondre maintenant. Donc, parfois, on va finir une compétition, on va se dire « Ah, il m'a resté un petit peu sur le coude, j'ai pas tout donné et finalement, j'aurais pu faire un petit peu plus. » Donc, on va voir bah, comment est-ce qu'à la fin d'une compétition, on peut bah, finir en ayant tout donné donc déjà, c'est revenir encore une fois à la base, donc à être, faire, avoir, On est des êtres humains, pas des faire humains, pas des avoirs humains. Et ce qui s'est passé euh, des fois, c'est qu'il y a des sportifs qui, dès que leurs perceptions vont sur le résultat, eh bien ils se disent quoi Soit ça va le faire, soit ça va pas le faire, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de sportifs se surpassent pas à partir du moment que leurs perceptions vont sur leur résultat quand celui-ci va être perdu. Exemple, à l'époque, j'avais eu un, un, un judoka. Un, qui lui disait « Ah, mais il y a des combats, je ne me surpasse pas et c'est plutôt moi qui perds que plutôt que les autres qui gagnent. » Donc, je lui ai dit « Ok, il se passe quoi en fait Quelles sont tes perceptions ?» Pourquoi Parce que les perceptions entraînent les décisions, entraînent les actions. Donc, s'il y a une action qui est mauvaise, ça veut dire que les perceptions sont erronées. Donc, là, il me dit bah, « En fait, quand je mets la main euh, sur les avant-bras de quelqu'un et que je perçois que ses avant-bras sont forts alors je me dis bah c'est mort je n'ai pas gagné en fait et du coup bah pouf euh, je donne pas tout et du coup bah je, je perds plutôt que celui qui gagne ok donc quand tes perceptions mettre les mains sur l'autre et que tu perçois que tu vas pas gagner alors t'arrêtes bah ouais c'est ça ok donc avoir résultat je l'ai je l'ai pas si je vois que j'ai perdu bah ça sert à rien de tout donner et donc à chaque fois je lui demandais Selon toi, gagner est une cause ou un effet Il me dit, bah, comment ça, gagner Est-ce que c'est une cause ou un effet Je dis, bah, c'est une cause. Ok, qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va générer l'effet que tu euh, augmentes les, pro, les probabilités de gagner Il va me dire, bah, si je me donne à fond. Et qu'est-ce qui a à faire que tu as donné à fond Il va dire, bah, si je retrouve le guerrier qui était en moi. Ah voilà. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, à partir du moment que tu mets tes mains sur l'autre et que tu sens qu'il est fort, tu te dis je suis un guerrier. OK Enfin même on l'avait dit un peu plus de, de familiarité. En gros, il disait je suis un de guerrier. Et en se disant ça en fait, il cherchait peu importe les combats, il cherchait juste à devenir encore plus un guerrier qu'il était aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il mettait les mains sur l'autre et qu'il percevait que l'autre était fort, eh bien, il disait waouh, ouais, c'est top parce que je peux encore plus devenir un guerrier." Et il s'en fichait du résultat l'avoir ou pas. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vient devant moi et qui, et qui est très fort, bah, c'est cool parce que j'ai donné encore plus un guerrier. Et donc, plus les autres sont forts, plus je peux devenir encore plus un guerrier. Et en faisant juste simplement ça, en se centrant sur qui il est en train de devenir, le guerrier qu'il devenait, et eh bien derrière, il a pu regagner des grosses compétitions contre des gens contre qui il avait perdu. Parce que bah, là, quand il voyait que l'autre était fort, il se donnait tout, allez, je deviens encore plus un guerrier. Il a cherché le millimètre supplémentaire pour pouvoir se dépasser soi-même. Et aller chercher un millimètre de plus. Donc voilà, c'est vraiment important à chaque fois vos perceptions, en train de vos décisions, en train de vos actions. Si vos perceptions, c'est le résultat, ça va être soit gagné soit perdre. Et donc bah forcément, ça sur la défaite, vous vous dites, mais à quoi bon de tout donner Alors que si vous dites quoi qu'il arrive, je vais chercher un millimètre supplémentaire, et bien vous risquez justement avec vos perceptions, plus le challenge est élevé, plus je peux me dépasser. Et du coup, que le résultat soit présent ou pas, je sais que c'est qu'une question de temps, et puis moi je me dépasse, et le résultat viendra au moment venu. Et voici pour cette vidéo, euh, si ça vous a plu, pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi les vidéos, à partager. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien pensez à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe, où vous verrez le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible. Et enfin, bah, vous pouvez regarder dans les commentaires aussi, il y a d'autres cadeaux. Notamment, il y a aussi ce livre que vous pouvez euh, acquérir qui est L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé. Un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers Jeux olympiques euh, à Tokyo. Et notamment, bah, sur les trois sportifs que l'on a accompagnés, on a eu trois médaillés olympiques. Donc, euh, allez-y, faites-le parce que cette méthode fonctionne. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!